que j'avais explication que j'avais pas mais en sortant de, de la maison et durant toute la soirée euh, Olson va se, mettre, va se mettre à vriller va commencer à avoir euh, un euh, comportement encore plus voir une, une certaine personne du nom de euh, Carl Stanford Carl Stanford merci je <rire> recherchais le nom <rire> tu, tu, tu, et tu de se dire, dire que c'était son ami donc dans sa tête il se disait bah si je fais ça c'est pour essayer de euh, faire en sorte que Carl Stanford redevienne une bonne personne comme il était avant euh, il a toujours été. Bien suite, sûr. suite à ça, euh, je me suis mis plus ou moins tous les autres investigateurs ados, euh, qu'ils étaient plus ou moins enclins à vouloir me mettre un coup derrière la nuque, quest ce que j'ai compris. Il y avait une histoire comme ça. Ils ont fini par le faire. Un coup de poing derrière la nuque pour me euh, Ils l'ont fait. <rire> oui, non, ils m'ont ils mis le coup, j'ai regardé je fais aïe! Disons que notre, notre cher ami Hobson effectivement mmh. euh, nous dit avoir vu Stanford, sonner à lui courir après, etc. Et euh, commence à développer une sérieuse empathie euh, franchement pathologique pour les animaux. Enfin, voilà. Si tu veux, je peux expliquer euh... ce qui s'est passé avec Stanford dans mon en film, comme ça tu peux comprendre au passage. Oui, Donc en fait ce qui s'est passé durant la nuit, c'est mon personnage s'est dit, bon, je vais faire le tout pour le tout, soit je suis euh, soit je le tue, soit je vais le faire devenir, devenir une bonne personne. Je sors fusil à l'épaule, tranquillement, en mode je vais aller chasser. Euh, suite à ça, euh, je crois que... Oui, il y avait Fillmore qui était en même temps dans la chambre, qui s'est inquiété, est venu toquer à votre porte, c'est pour ça que ça a commencé à vriller. En plein milieu de la nuit, il était... Euh, Peut-être pas la tienne, mais à celle du capitaine. Euh... Pendant ce temps-là, j'étais sorti dehors, j'ai retrouvé Carl Stanford, on peut dire ça comme ça, euh... qui me demande de lui casser un... Hein. Non, d'abord de lui tirer dessus. Je lui fais non, je vais pas te tirer dessus. Ça va faire du bruit, je vais réveiller tout le village et je vais risquer de me mettre les autorités à dos. Il fait bah du coup casse-moi un pot sur la tête. Je prends un pot de fleurs, j'essaye de lui passer à travers, de lui lancer dessus pour euh, le toucher. Je me rends compte que le pot de fleurs lui passe au travers. Je lui demande comment est-ce possible et il me montre euh, qu'il peut passer sa main à travers moi. Il fait je suis dans ta tête, je n'existe pas. Et suite à ça, mon personnage dit, bah, si t'es dans ma tête, pars, une bonne fois pour toutes. Quelques points de santé mentale en moins, mon personnage euh, a commencé à plus ou moins s'attacher à tout ce qui est les animaux euh, de, tout, de tout genre, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, retourne l'air de rien, euh, tranquillement, euh, dans l'hôtel, dans, dans sa chambre, et... Euh, se met à écrire toute la nuit, jusqu'à... je ne sais plus quelle heure... <coughs> en fait, jusqu'à quittant de fatigue, littéralement. Euh, suite à ça, je te laisse, parce que... <rire> Et ben, non, non, en, fait, voilà, en fait, durant cette absence, euh, nous, nous sommes nous aussi réveillés, mais alors pas forcément par les frasques de, de notre ami, euh, mais parce que tout simplement durant la nuit euh, au petit matin en se réveillant on se rend compte que euh, notre ami Mel qui devait surveiller oui, oui. Euh, cette fameuse cantine dans laquelle il y avait le morceau d'artefact donc cantine essentielle pour, le, pour la suite de nos, de nos investigations et tout simplement euh, objet précieux qui ne ferait surtout pas perdre de vue on avait donc laissé c'est une personne, euh, je vais vous passer les détails euh, techniques qui font que c'était pratique que ce soit ce personnage-là à ce moment-là. Euh, mais oui, mais, euh, oui. Et donc nous laissons ce Nikolai Medvedev chargé de la cantine, et bien sûr, au petit matin, la cantine a disparu. Euh, panique à bord, euh, commence à chercher un petit peu à se poser des questions, à se dire que bah, peut-être que c'est un objet magique, peut-être qu'il est réapparu là-bas et qu'on va le retrouver là-bas, ou peut-être... Ou peut-être que quelqu'un l'a emporté avec lui. Euh, ou peut-être qu'on se les fait voler par, par les membres du crépuscule d'argent, puisque à ce moment-là c'est surtout ça qui nous angoisse. C'était comme vous avez dit, au départ. Et, euh... <rire> et en fait... Euh... En fait, on, on le retrouve dans l'hôtel, hein, en s'adressant au, au patron de l'hôtel, qui finit par nous dire y euh, bah, oui, euh, avait dans la chambre forte. De euh, voilà, dans la chambre forte. La, la, on a une salle des coffres dans l'hôtel, et, euh, et bah, votre votre coffre euh, est, de, est dans ça. Sa... On ne cherche pas trop trop à comprendre, on a retrouvé la malle. Pour nous, c'était finalement l'essentiel, le, et on se pose pas plus de questions ça, finalement, sur comment cette malle a pu passer d'une chambre à, euh, au coffre-fort, sans que sans qu'on agisse. On ne se pose pas de questions en fait. On a peut-être eu tort, on verra plus tard. <rire> euh, euh, voilà, donc nous sommes là maintenant un samedi matin et on décide donc de mener un petit peu plus loin nos investigations. Euh, on apprend que Shisholm euh, que et Hancock euh, ont passé quand même longtemps à, à Glencanish. On se fait d'ailleurs indiquer plus ou moins le, le site des fouilles qui se, trouve, qui se trouve pas loin, le site de fouilles qui se trouve pas loin de Glencanish. Euh, voilà, on commence à récolter quelques infos on rencontre, euh, on, rencontre on entend parler d'une manière ou d'une autre euh, on est en contact avec plusieurs personnes euh, un certain Yann, Willie McCorey, les noms se succèdent comme ça les Mac euh, quelque chose se succèdent à une vitesse, une vitesse de toute fine. façon les Macs c'est tous les mêmes <rire> euh, donc on rencontre pour le dire simplement une, une bande de personnages on euh, pourrait dire de, de redneck écossais euh, voilà qu'on croise plus ou moins, alors ils sont plus ou moins sympathiques plus ou moins avenants enfin, ils ont il y a tous une petite retenue en parlant avec nous. Ils sont rarement très très ouverts. Ils sont pas forcément des gens, ils nous jettent pas des cailloux immédiatement. Mais on voit bien qu'on n'est pas fermés. forcément... Euh, voilà, on a un peu des troubles faits de toute façon, du simple fait qu'on soit là. Du fait qu'on soit américain arrange pas forcément les choses avec tout le monde. Euh, et on finit par, euh, par demander si, euh, qui, qui était en contact. Hein. Alors on demande globalement, on va dire à plusieurs personnes, euh, qui était en contact avec... Euh, avec ces messieurs Hancock et Shisholm, on nous indique la ferme d'un certain mclennon euh, et que ce monsieur-là aurait eu des contacts avec eux d'une manière ou d'une autre. Bon, investigateurs que nous sommes, évidemment c'est une nouvelle piste, donc qu'est-ce qu'on fait ben, On va se rendre dans cette, dans cette fameuse ferme pour voir de quoi il retourne. Arrivé chez mclennon euh, nous découvrons d'abord un étrange personnage euh, qui a l'air complètement ivre, euh, Willy euh, Voilà, qui se présente sous le nom de Willy Hassel euh, ouais. Et qui répète Azatoth, euh, Azatoth, azat des choses comme ça, des choses un petit peu étonnantes quand même En euh, tournant autour d'un feu en, Voilà, il tourne autour d'un feu, il a l'air passablement ivre euh, Il nous dit qu'il va venir et que, bah si, il faut faire le rituel pour qu'il vienne enfin, Il se cache absolument pas de ce genre de truc Ce qui est pour nous un petit peu étonnant Mais on part du principe que c'est aussi un peu le fou du village il a peut-être entendu parler de deux ou trois trucs et ça lui a un peu trahi le citron. Non, c'est pas forcément immédiatement un cultiste. Ne soyons pas paranoïaques. <rire> <rire> Erreur. Euh, et donc on se rend dans cette, dans cette ferme pour, dans laquelle on rencontre une certaine Anne Chantraine. Euh, qui on l'a tout de suite euh, affiliée à La Française. Voilà. On, on, voilà, parce que dans les courriers, il était question d'une française hein, dont il faudrait se méfier et que depuis qu'elle est arrivée... Euh, <rire> oui, les choses auraient, auraient, auraient changé, voilà. Euh, tous nos problèmes ont commencé avec l'arrivée de la française. Euh, je vais devoir aller la trouver dans la matinée. Voilà les mots qu'on arrive à trouver sur un des courriers. Bête. bateau. Euh, hmm bateau. Oui, vrai. un bateau, un bateau. Euh, Donc voilà, on va essayer de de faire connaissance avec cette Anne Chantrey. Donc elle nous apparaît comme une, une jeune femme extrêmement attirante dans un premier temps, hein, c'est le premier truc qui nous saute aux yeux à tous. Surtout euh, avec Jesse. Hein Surtout Jesse. Et Jesse Worchester, donc comme je l'ai précisé, est un peu un coureur euh, capable de se mettre en danger euh, pour les, les, les beaux yeux d'une jeune femme attrayante. Euh, ça ne rate pas, bien sûr, euh, puisque le, son premier réflexe est de lui offrir une rose et de l'inviter le soir même à dîner. Euh, pouvant pas passer devant une belle plante euh, écossaise, française, peu importe, euh, en tout cas exotique, euh, <rire> vous ne pouvez pas passer à côté d'une occasion pareille d'essayer de, de faire connaissance de, de façon plus intime. Et, et donc l'invite le la soir vie. même au said, à venir euh, à dîner. Euh, voilà, bah à partir de, de ce moment-là, mon personnage à moi va surtout se concentrer la, sur cette affaire-là, en fait, euh, et laisser le reste du groupe se, se le, débrouiller un peu. Le fait qu'ils prennent un s'entraîne à part nous dit... Euh, bah, Vu que c'est elle qui normalement est mauvaise machin truc, l'autre ne devrait pas trop poser problème si vous fouillez la maison et trouvez des informations là-dessus. Euh, suite à ça, on, pendant que lui s'occupait, entre parenthèses, d'Anne Chantraine. Ah non, attends, parce qu'avant ça, on est quand même passé par le. Avant tout ça, on est quand même repassé par la maison de Hancock en se disant qu'on allait dû rater des trucs. C'est ça, c'est à ce moment-là voilà, oui, moment qu retrouver Mais... moment qu'on retrouvera donc dans le jardin l'arme du crime. Et, quand, alors, et que moi bien je bien croiserai bien. le fantôme ce qui me, ce qui provoquera chez moi une crise de panique qui me qui conduira Jessie à s'envoyer des sniffs de, de euh, assez fait. régulièrement voilà alors, bien un bien besoin bien. Un, un peu compulsif de la séance d'occultisme aussi, euh, qu'on avait fait je me rappelle plus de quand euh, bah, ah, ça ça c'est après c'est en fait. après ça ouais, fait. Après. Ouais, oui que tu as dit tiens on va essayer de lui demander euh, qui l'a tué erreur euh, aussi euh... non d'ailleurs tu as, tu as probablement raison J'arrive plus à situer dans l'ordre, de toute façon l'ordre est pas important. On a essayé de, de contacter effectivement un moment, on a essayé de contacter euh, mon personnage ayant quelques vagues notions de scoutisme, force de fréquenter des soirées avec les chébas les et les chèques américains là qui faisaient qu essayer de faire tourner les tables. Il a deux, trois notions euh, très très vagues de ce truc là. Euh, il se trouve que sa compétence, euh, ce soir-là, se trouve démultipliée par on ne sait quel miracle, et qu'il arrive à rentrer parfaitement en contact avec, euh, avec le fantôme, qui, effectivement, c'est lui qui va nous indiquer l'arme du cul. effectivement. Euh, voilà, bon, il y, aura, y, aura, y a ce petit épisode qui, qui aura comme seul effet, euh, fondamentalement, de nous permettre de retrouver l'arme et de rendre euh, mon personnage euh, complètement accro à l'éther. <rire> en dehors de ça, ça finalement ne pas tant de choses que ça, et pour finir comme ça je te laisse la parole après sur la soirée euh, pour finir, donc euh, évidemment euh, pendant que le reste du groupe est chez mclennon je vais dîner avec Anne Chantraine, et il se trouve que le charme opère euh, et que la demoiselle n'est pas particulièrement frileuse, voire est franchement rentre dedans et qu'on se retrouve à passer une partie de, une grande partie de la nuit ensemble dans la chambre il se trouve que les étreintes furent un petit peu peu différente de ce à quoi je pouvais m'attendre au départ, euh, je me suis quand même fait étrangler un certain nombre de fois, voilà. elle euh, a manifesté quelques signes de violence extrême à mon égard, ce qui n'a pas refroidi les ardeurs de <rire> du jeune Jesse Barchester, parfaitement, euh, parfaitement heureux finalement de tester, de, de faire de nouvelles expériences. Euh, il finit quand même par se, par se faire étrangler, par avoir des absences et par, par se sentir complètement drogué, et se, le, se réveille en plein milieu de la nuit, euh, euh, donc attaché, finit par réussir à se détacher, et trouve juste un mot sur, le, sur la couette, « On remettra ça, mon chéri ». Voilà Voilà pour la soirée de Jesse Worcester, qui fut quand même très très agité. je ne rentre pas dans les détails, puisque... Ça passe quand même sur, euh, sur quelque IT. chose qui peut être regardé <rire> publiquement, donc on va s'arrêter là. Mais enfin, sachez que la soirée a été extrêmement mouvementée pour Jesse. Nous nous sommes séparés en deux groupes. Captain d'un côté qui partit vers euh, la ferme tout seul, pendant que euh, Monsieur Fillmore et euh, moi-même, Allons plus ou moins voir ce que Willy faisait car il était en train de danser autour du feu cette fois et on commençait un petit peu à s'inquiéter de son état, se demander s'il était juste le fou du village plus ou moins. De fil en aiguille on s'est rendu compte qu'en fait c'était plus ou moins un magicien complètement détraqué euh, qui tous les soirs il tentait d'invoquer plus ou moins, euh, je crois que c'était euh, Azatoth qui lui voulait invoquer. Euh, on s'est plus ou moins loyé de lui euh, de manière détournée pour éviter euh, une purge de, de son état euh, vital. Et euh, par contre, on commençait à, à se dire que le capitaine commençait à vraiment mettre du temps à revenir. Euh, suite à ça, nous nous sommes dirigés vers euh, la ferme. Euh, on a toqué à l'entrée, personne ne voulait nous ouvrir. Donc euh, mon personnage armé euh, du fusil à éléphant retrouvé sur euh, les lieux euh, du meurtre de s'est dit bon on va commencer à faire la purge, il doit en faire partie, c'est pas grave. Euh, il tire une fois à travers la porte, touchant euh, le malheureux euh, Yann euh, dans le buste plus ou moins gravement, ouvrant la porte d'un grand coup de pied et lui tirant dans la tête. Euh, suite à là, il ne s'est pas posé plus de questions de l'intégrité du, du corps inanimé qui restait sur le sol. Euh, et commença à courir après Willy. Enfin, à demander à Willy, euh, du, de manière plus ou moins euh, traumatisante, je pense, pour Willy, euh, de se ramener vers lui pour euh, recevoir la même dose. Euh, Willy s'enfuit euh, à toute berzingue. Euh, il comprit très vite que, euh, même si c'était un magicien, un coup de fusil, ça peut quand même faire du mal. Euh, donc, nous en avons profité pour faire le tour de la maison avec. Euh, c'était Mike ou Phil Je sais plus. Bah, avec euh, Philmor, euh, qui entre deux s'était armé d'une hache. Euh, oui, parce que lui. Oui, il n'avait pas d'arme, donc il avait récupéré une arche à côté, une, euh, une hache juste à côté. Euh, suite à cela, nous avons fait le tour de la maison et trouvé Captain, euh, pas bâillonné, mais euh, ligoté, ligoté, accroché avec des chaînes aux poignets et aux jambes, sur une table au sous-sol. Euh, une fois libéré, on n'en parle pas plus. On se dit qu'il ne s'est rien passé et... On rentre tranquillement à l'auberge, savoir comment ça s'était passé du côté de Jessie. Euh, euh, petite, euh, petit moment de frayeur entre deux pour euh, l'histoire euh, de retrouver euh, la fameuse boîte, enfin la, notre fameuse valise. Euh... Après j'étais pas là, la séance où ça s'est passé. Mais euh, euh, techniquement c'était la perte de la valise, on l'a retrouvée, l'air de rien, on s'est pas posé de questions. Euh, ouais. Suite à ça on a fait la séance de, spi de spiritisme pour en savoir un peu plus. Moi du moins je le vois dans cet ordre là. Et ensuite j'ai un petit blanc. Et bien, euh... Si le lendemain on a eu, le... on a eu euh, Monsieur Sandy euh, McNeil qui est venu nous, nous demander si on, on savait quelque chose. Sur la mort de euh, Yann. Euh, MacLennan. Macle oui, bien oui, sûr. Et euh, ah. un fermier des alentours qui était mort aussi cette nuit-là. Euh, malheureusement, nous n'en savons rien. Euh, par contre, on s'est quand même posé pas mal de questions sur le fermier euh, qui, qui s'était fait lui aussi tuer. On savait pas qui c'était, on ne l'avait pas rencontré et on se demandait s'il n'aurait pas pu euh, avoir des informations. Mais on est vite passé au-delà de, de ça. Oui, bah, en fait, euh, non, le, le, le lendemain. Est donc, euh, ah oui, ouais, on moi, je suis avez... bien, bien content, finalement, après avoir entendu ça, je ne savais pas tout ce qui s'était passé. Je suis bien content de rester avec Anne, finalement. C'était un peu sport, mais euh, c'était un peu rock'n'roll. Mais finalement, je pense que j'ai passé une meilleure pas soirée avec vous, au final, tout mi-bout à vous. Ah non, euh, c'était excellent. Euh, <rire> et, et donc, le, le dimanche matin, non, non, à partir du dimanche, euh, de... on... pendant que nous, on était... vous, vous étiez parti. Euh... Alors, voilà, moi, moi le, le dimanche, euh, moi, depuis, depuis qu'on est arrivé en fait, ça travaillait mon personnage, et le joueur aussi, bien sûr, mais ça travaillait un petit peu le personnage d'aller faire le tour de, de ce site de fouilles. Parce qu'après tout, on est là, on se renseigne énormément sur les, sur les gens, on sait que ce sont des archéologues, et finalement, et qui viennent là pour bosser, et finalement, on se renseigne pas du tout sur le, la nature même de leur boulot. C'est-à-dire qu'on est on était juste là, pas aller faire de tour sur ce site. Renseignement pris, le site se trouve finalement assez facilement à l'extérieur de la ville, et donc on arrive sur un, sur un site de fouilles un petit peu étrange quand même, Alors, bon, je ne vais peut-être pas vous montrer le plan parce que ça ne va pas vous parler beaucoup, mais enfin on trouve un ensemble de, assez colossal quand même, hein, de, de, de, ruines. De, de ruines, de bâtiments. Euh, et surtout des, des gravures, des bas-reliefs, des, des sculptures, avec toutes des thèmes très très étranges. Alors parmi les choses crânes. qui ont qui beaucoup euh, marqué mon, mon personnage, il y avait effectivement euh, des, des crânes euh, aux formes euh, enfin, extrêmement déformées, euh, qui n'avaient plus grand-chose d'humain, euh, des représentations qui, qui évoquaient un petit peu des sphinx, mais dont les visages auraient été euh, fait, de, de simples œufs euh, sans, sans aucune forme. Euh, des représentations de reptiles aussi, euh, plus grande nature, etc. On, on trouve euh, énormément de choses comme ça euh, sur ce site, ainsi que, euh, que les restes des de, tentes et de, de l'infrastructure que Shisham et, euh, et Hancock avaient commencé à mettre en place. Alors, on a dû rater quelque chose là-dedans, moi ça me paraît évident, <rire> mais euh, on, a fait, on a fait le tour comme on pouvait de, de, de ce site de fouille, et on y a, a finalement pas trouvé grand chose à se mettre sous la dent. En réalité, voilà, euh, pour vous donner une idée, là je suis en train de j'utilise mes notes. J'ai même pas noté quoi que ce soit sur le sur les choses qu'on euh, avait trouvé. Si, Captain s'était ramené avec quand même un crâne plus ou moins. Euh, c'est reptilo humanoïde. On a trouvé, on a trouvé <rire> des, des crânes, des choses comme ça. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que. Oui, il y coins, a pas hein, eu de livre, on, pas on une livre, donnée euh, intéressante. Bah, je pense que ce, je pense qu'on est passé à côté de choses, mais on est parti de ce Sachant site. Il y avait le lac à côté, vous avez pas voulu y rester la nuit. On n'a pas voulu y rester la nuit, et puis on est... Euh, on il, il y a de l'eau. <rire> on commence à prendre des réflexes aussi, bien sûr. Il hein. euh, y a de l'eau à côté. Bon, On ne sentait pas de passer la nuit à côté d'un lac, dans un lieu dans lequel il y avait des représentations de reptiles géants un peu partout, des, des sphinx euh, sans visage. enfin, Ce n'est pas un contexte suffisamment rassurant pour qu'on décide d'y passer la nuit vu ce qu'on avait déjà vécu. Euh, et le fait est que, malheureusement, on quittera le lieu sans, sans y revenir euh, par la suite, puisque les événements font que c'est très fait. compliqué de revenir euh, néanmoins je suis à peu près convaincu qu'on est passé à côté de <rire> l'essentiel <socials, rire> de qu'il y avait à trouver sur ce site on verra il faudra y si, si plus tard dans la campagne il sera nécessaire d'y retourner ou pas euh, parce que il me semble évident qu'on a raté quelque chose là-dedans bon. euh, et donc nos personnages un, un petit peu quand même un petit peu déçus de, de, justement de rentrer de Bredouille euh, euh, on abandonne néanmoins le, les recherches en se disant que euh, il bah, y a peut-être d'autres choses à voir euh, euh, avant de s'occuper de ça. Il y a peut-être de, des choses plus importantes à aller voir vite fait à Glen Je vais te couper un instant parce que le, le temps que vous, vous avez fait ça, nous on était partis justement à euh, Inverness <coughs> pour se dire, ils vont pas l'avoir, si on le garde sur nous et qu'on meurt, ils vont le récupérer. Le meilleur moyen, c'est de faire fondre ce morceau d'or et oui. se le partager en plusieurs Parts égales pour compenser plus ou moins. J'insiste sur le fait que c'est une idée qui leur appartient qui appartient à quelques membres du groupe d'investigateurs, qu'on était plusieurs à imaginer que ça ne, ça ne fonctionnerait pas quand même. Hein. Oui, mais techniquement, on ne savait pas. C'était plus l'histoire de quand même tenter. Euh, donc, nous avions euh, pris le, la partie de disque et on l'a amené à Inverness dans une métallurgie pour essayer de le faire fondre et en même temps récupérer un peu de monnaie à la banque où on avait le droit de récupérer de temps en temps un peu de livres. <coughs> euh, ceci nous a pris toute une journée pour qu'ils essayent de faire fondre euh, cette partie d'or, mais à plus de 5000 degrés, là où normalement tout fond, euh, il restait intact. Donc euh, on a récupéré le morceau... Euh, sans une égratignure, euh, pas plus brillant qu'avant, pas moins brillant qu'avant, pas légèrement fondu, normal. Et bah, malheureusement, euh, on est rentré euh, avec juste un peu plus de livres euh, à caniche de notre côté pendant que eux ils étaient euh, sur, en, le, sur le site de, le site de fouilles. Euh, nous sommes rentrés donc on peut le dire on un peu grenouille malgré tout. Même si, encore une fois, euh, le, le fait d'avoir vu tout ça nous confirmait dans le fait qu'il y avait des choses. Euh, extraordinaire qui se déroulait dans euh... le film.